Ah oh quel oui. Oh, Mais quel enfer Quel enfer Ouais. Bon, très bien, le totem qui a dû carrer le truc, je pense. Dès que t'as fini, Oh, il a eu les autres. Merde, je te soigne. Et on finit ce moteur, sachant qu'il doit avoir réparateur ou un truc dans ce bout-là. C'est pour ça qu'il a dû retourner sur les deux autres, je pense. Il a dû retourner sur les deux autres, du coup... Euh... Oh, bon, là j'ai tomber quelqu'un. Oh, j'espère qu'il va pas me faire crier, parce que... Ok, ça sert beaucoup Non, fais pas ça, il va me saouler, il va me saouler 3, 2, 1, saouler Ah quoi Qu'est-ce que j'allais dit Oh non, mais il est en train de... Il est en train de camper là Ah, je le sens bien comme ça. Hein. <rire> yes. Bon, il a été dégagé, c'est bien ça. C'est bien. Voilà, je vais pouvoir faire... Euh... Mes soins, comme ça. Ah bah ouais, mais... Le tunnel, c'est rigolo Mec <rire> Qu'est-ce qui se passe Ah, j'en peux plus Ah, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. En prénom composé. Y a non, j'ai pas vu berceuse. En plus ah. J'espère qu'il a déesse. Ouais, Allez, viens, viens, viens, viens. Ok, ok. OK. Voilà, soin C'est choix. Voilà. Allez. Allez, oui. Ouais, c'est bien. Oui. C'est bien. Bravo, oui. Oh. Je suis redevenu ma boule Ah mais non mais il allait camper L'autre Quel enfer Quel enfer Merci je le voleur Pour les 16 mois merci infiniment Quel enfer. <rire> Et je vais crier. Crier 3 2. Ah bah là, bah là, oui. Il y Tu veux pas que... Ok, tu veux pas que... Ok. Franchement heureusement qu'on a les totems. On va faire ces moves là. On a fait qu'un seul totem Est-ce bien besoin avoir Enfin, on, j'ai. Et... Ok. Ok, ok. Alors, c'est mon. Mon totem là-bas. Hein. Ouais, c'est mon totem, hein. Ah, C'est moche quand même. Mais c'est le jeu, c'est le jeu, c'est comme ça. Et il va pas m'attaquer moi. Il hein. est là derrière. Ok. Très bien. C'est les allustrements. Pa, -pa, pa. Ok. Il va l'accrocher. Et il va faire son électrochoc. 3, 2, 1. À la veau. Ok ma vue. Je vais l'emmener en haut. Ok viens. Ah bah non, c'est quand même un bien de tunnel. C'est plus rigolo. Quelle horreur <rire> Quelle horreur Viens pas le fil il va revenir. On le sachant Bon, je t'emmène. Il va remonter. Écoute, je te laisse te soigner, je vais faire mon moteur en bas, moi. Je tombe sur qui Je tombe sur lui Je tombe sur lui. Aïe, aïe, aïe, le tour est joué. Il va le réduire néant. Là. Il va faire son petit bizit. Il va me sentir tout de suite. Ah. Désolé! Ah. T'as une pète, quoi? Ah, ah, ah. Aïe, aïe, aïe, aïe! Ah. Vu. Ok. Ok, bah, très Palette, palette, palette, palette-moi si tu peux Non, plus de palette. Putain oh, Je foulais me placards. Oh, quelle tristesse. Allez. Ah, en plus, il a encore... Le tour est joué, on... Off. Si je peux me permettre, je pense que la partie est un peu pliée, je pense. Tu penses Mais ouais, il s'est. Sait... <rire> oh. Allez, c'est rigolo! On s'auto-ponce. Pa, pa, pa. Après on a toujours l'espoir de la trappe, en vérité. La trappe c'est du kito simple. Oh. Ok, il la respecte palette. Très bien. Moi j'ai respecte palette. Ouais, c'est l'avantage de fou cette map. Je suis d'accord. Je suis d'accord. <rire> <rire> Il est où? Il est là-haut, hein? Oh oh! Oh oh! J'y ah! <rire> pépé! <Pépine. rire> <rire> Avec ses petites épaules comme ça, moi, <rire> C'est pas gentil hein Surveiller droite gauche, droite gauche C'était osé ce que j'ai fait quand même! C'était osé mais. Oh, j'en peux je... plus. Au secours! b <rires> Kinobi! <rire> oh. oh. En plus, il fait même pas de chase! <rires> il fait même pas de chase! Il a vu le deuxième? Allez. Allez, Chaz! Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire. Allez. Bah, bon, ici, Soigny, c'est bien. Ça a été son pouvoir. Allez Allez Entre le ciel des et le côté euh, IOD de euh, CFCs, qu'est-ce que tu choisis euh, Je suis pas sensible au sel moi dans, dans des vidéos, donc euh, je te dirais que j'adore les deux en fait. Genre je suis vraiment vraiment insensible au sel. Mais il a totalement un accessoire. Mais il a totalement un accessoire pour euh, pour repérer les fausses palettes. Hein. Ok. Ouais, le sang sèche, sèche le sang, sèche. Ah, on espère que non, mais c'est pas vrai. Le dernier il fait des trucs. Non, non, non, non, non, non, non, un peu de chance, il fera... ...deux autres moteurs. Jean-Michel Jarre présente en partenariat avec Kamel wally Ça peut durer longtemps. Bah ben, j'espère que ça va durer deux autres moteurs. <rire> <Jean> <rire> <rire> Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. <rire> <rire> c'est le coup de fou d'entre vous yes car code 9 sinon comment ça va bah, quand même dis moi que ouais Il n'a pas réussi à faire la chaise Il n'a pas réussi à faire la chaise, mais... Ah, je l'ai tenu 10 000 moteurs Je sais pas pourquoi l'autre, il a pas fait... Ah, mais l'autre, il est parti en chaise, il l'a trouvé <rire> Ok. L'autre il l'a trouvé, alors s'il si le tue, je trouve la trappe, mais mec, je te jure, si c'est ça, mais auto caviar <rire> je... Mais non mais <rire> Je crois les doigts. Ça serait bien, ce serait une belle histoire si on finit avec la trappe, ça serait une belle histoire. Là, là. Non, non. Allez. Allez Abonne-toi